D'après bon. bon, <c> er> bon, moi, bien saisi. bien saisi D'après moi, bon, il y a pile de personnalités qui ont tendu sur sous là. Bon, qui a sous le nom de Jésus-Christ. Bon, moi-même, c'est pas ça, c'est tout le Jésus-Christ. Je comprends que c'est tout le diable moi-même, c'est tout le Jésus-Christ. En détour, on a rencontré. On nous croiser on nous croiser On a invité la presse. pas ne parlez dans inviter la presse. Pareil, pareil. Il aime d'avoir pareil pour moi bas, fait pour moi Je ne devant. Je ne peux pas voir Je seulement un disciple. Et puis je suis devant Jésus-Christ aux <laughs> disciples d'Aboué parce que on pas croire monsieur il y a un saint puissant puissance de, de grâce diabolique bon gens là pour ouvricole là on pense monsieur ouvricole trop diable dit pas tout job ça le balis on monsieur prend trop Je n'ai pas eu la pensée de savoir, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ C'est-à-dire offre une convertie, cest ça si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, diminue tête tout, De pour convertir, s'il vous plaît, tout le monde qui de là, de pour convertir, Jésus diminue, excusez-moi, de pour convertir, ou même ou diminuer Jésus augmenter. Et c'est ça qui va le faire, le monde n'est pas atteindre nous. L'or est le Amel ou en Jésus-Christ. Sous gekob et ça fait gens qui Gécob pas Kevin Bossia, parce que système protestant, l'or Gécob lui au avant Jésus-Christ. Même Bossia, même sous Gécob dans tout coin la caillou, Jésus-Christ devant. Ah, nous ne l'avons pas entendu. Qu'ils j'ai Jésus-Christ devant, c'est ça Paul veut dit. Bossia si même sous belle femme. Dans tout niveau. Je bossia devant Jésus qui n'est pas belle femme encore. Amen. Jésus crie devant. Amen. Et si vous n'êtes pas d'accord, Jésus crie devant. Gardez la barrière. Parce que Bossi Jésus qui n'a pas de concurrence. Oui, c'est Jésus qui tellement une concurrence. Hein? Ouais. Ouais, fait pasteur, Amel, bah, Je fais ça pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, honorer la dedans Amen. Il va dire Amen. Moi, je suis vieux devant Jésus-Christ, Jésus, Jésus fait grâce. Je oui, vais bah, vous Amen. là, dimanche matin, Amen. Je vais dire Amen. Je vais dire Jésus-Christ, Happy birthday, pasteur. To you. dans l'église Jésus-Christ, dimanche matin d'adoration. Ou après aller, c'est un peu petit-là, après BFD, sous ce bon gars, Je me de ça à quoi portes, toi, je craser l'église là. Tu vas c'est à Gonval, valeur ou n'est pour prendre la prendre la caline prendre la caline mais pas sous Jésus-Christ là. Avant de répondre moi. Donc ça et Jésus-Christ mon cher ça si Jésus gagne des sur la terre ça c'est une n'adonne. Et si je travaille, si vous avez tavis, y a tu as un seul, tu as un Je suspect. Je ne suis pas bien à pasteur. À pasteur Gensli. Il ne faut pas là, non? vous ne connaissez pas saint tu Pas vivre à madame ni bien. Et puis, pour me préserver, pasteur. Je suis un là. Non, on va descendre. On voit. On donne l'église monte C'est Jésus glorifié. Si quelqu'un a parlé de Pasteur Amel, si quelqu'un a parlé de Pasteur Gignas, de Pasteur, au de Pasteur, et Céline de Pasteur Blanc. si quelqu'un. Et puis même là, on a parlé de mon ici, là c'est avec mes yeux. Oui, Pasteur Amel Café, avec Jésus-Christ. Oui, Pasteur Amel Dizdat, avec, avec Jésus-Christ. Non, non, Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, on a bon Dieu. Oui, Pasteur Amel par état diable, c'est vrai. Mais à cause de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, toute bagaille est Jésus-Christ est la personne centrale. cest à que j'ai besoin intellectuel en Jésus-Christ. Jésus Jésus de Jésus-Christ, ma mère intellectuelle, là. Mes besoin de l'argent de Jésus-Christ. besoin puissant, fréquent, et ça m'aime fréquent. L'oeil, sont des fréquents. Vous voyez Vous voyez, est dans